Ces véritables œuvres éphémères, fruits du travail acharné et témoignages éclatants père, voilà, des talents de leurs concepteurs, de leur dextérité, de leur minutie, de leur passion. Je tiens à remercier tout le monde, et tout particulièrement des très jeunes jardinières et mieux, euh, qui ont de leur propre chef fait euh, une bouette sous la direction bien évidemment des services des jardins je suis entourée tout autour, on peut les applaudir mais comme les autres hein. je disais qu'on voulait être non violent on n'a qu'un gaulois réfractaire là-bas, avec des cornes mais que voulez-vous on ne peut pas quand même empêcher les brouettes de malibran. donc euh, voilà bon, je suis plus sérieuse je... Ce travail sera, comme à l'accoutumée, à, rece... à retrouver au sein de notre jardin remarquable, où vous pourrez les revoir à votre guise et apprécier ces compositions, on est quand même nombreux là. Et puis, je voudrais souligner, à une période où il y a beaucoup de violence, que quand l'homme veut bien s'allier à la nature, eh bien, on arrive à sauvegarder et la beauté et les saveurs. Et c'est tout naturellement que je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des artisans de ce rendez-vous annuel. Tout d'abord, et en premier lieu, la société Horticole de Sens, Char et Sivière. Euh, la lui, c'est le président, hein. il est ni Sivière ni Char. Euh, bien entendu, son président Jean-Luc Boulard, et tous les membres de l'association. On les applaudit. Je n'oublierai pas ici de remercier l'ensemble des artisans créateurs de cette belle fête. La paroisse saint savinien de sens et le père Joël Rignot. Attention, hein, il y en a une, une décoction là. Hein. La maison familiale rurale de Grand, avec Stéphane Pérenès, le maire. Et le directeur Il y a des cumuls, hein, quand même. Je me venge un peu, Stéphane. L'association le... Romarin de Lyon, monsieur Tiroir. Madame. Euh, ils viennent un peu beaucoup de Migène. Et l'année prochaine, comme ce sera la cinqui... 50e édition, j'espère qu'on fera quelque chose de magnifique. Le Gaulois malaisien, monsieur Gauthier. La résidence de l'Étoile, Madame Luxembourg, avec les pensionnaires de l'Étoile, qui étaient éreintés d'avoir piqué autant de fleurs. Les, les guides et scouts d'Europe, Monsieur Cotensin, des habitués. La ville de Sens et l'agglomération du Grand Sénonais. Et puis, un remerciement particulier à Jean-Pierre Chignardet pas trop réussi, ça. Hein. Alors, un remerciement particulier à Jean-Pierre Chignardet, membre de la société horticole, Cyril Chaudron et Patrice Delaune. Vous savez, c'est le magnifique panda, là, derrière. <rire> enfin, je salue l'ensemble des agents du service des espaces verts. Et en dépit de la canicule, nous ont gardé une ville fleurie. Et on salue Aurélia Loiseau. Pour une petite bouteille d'eau serait pas mal. Et puis je voudrais qu'on applaudisse Mini Ridgi et son équipe qui s'occupe du cadre de vie. Et véritablement, c'est bien réussi. Alors depuis euh, maintenant 1991, notre ville a reçu le label Quatre fleurs, reconnaissance du travail et du génie de nos, de nos jardiniers et je dirais même nos artistes. Parce qu'il faut reconnaître qu'il euh, n'y a pas de produits phytosanitaires et qu'on arrive à avoir des parterres absolument extraordinaires. Rappelons également donc que nos services depuis 2017 euh, prennent soin sans produits euh, sanitaires et à l'heure où nous parlons unanimement de transition écologique et de préservation de l'environnement, la ville de Sens n'aura pas attendu, et son agglomération d'ailleurs, n'aura pas attendu les grandes déclarations pour agir concrètement et montrer la voie. Oui, notre ville aime la nature et entend bien poursuivre son travail, entamé depuis 2014 pour faire de sens une ville tournée vers la nature. Au-delà de la richesse de notre patrimoine végétal, de la magnificence de nos serres tropicales, rappelez-vous que c'est, je crois, le troisième lieu de Lyon le plus visité, après, bien évidemment, Vézelay et puis euh, Guédelon. Euh, voilà, et euh, le moulin à temps, qui euh, vous a certainement, beaucoup d'entre vous, accueilli pour les apéritifs du mercredi soir, dans un cadre absolument extraordinaire. Alors après le chantier d'extension des jardins de l'orangerie, de la requalification des quais, sans se prépare à connaître de nouvelles métamorphoses, et ces espaces verts et autres espaces urbains, où la végétalisation sera le maître mot. Que ce soit à travers la rénovation et le réaménagement du clos le Roi, il y aura de la nature, mais il y aura aussi des jeux, et euh, il y aura aussi du sport, et il y aura aussi de quoi s'asseoir. Donc un lieu intergénérationnel est particulièrement apprécié sur les quais. Bon, euh, la requalification de la rue du Général Leclerc, on l'a déjà commencé, et de la place de la demi-lune, avec le retour des arbres et autres essences végétales sur cette artère majeure d'entrée de ville, ou encore le projet de micro-forêt au Jardin Corneille, ça se situe dans les quartiers euh, et dans le cadre du renouvellement urbain. C'est un écosystème forestier sur une surface réduite qui captera plus de CO2, tout en créant un îlot de fraîcheur. Le réchauffement climatique est un fait incontestable. Les terribles incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares de forêt cet été en France est un désastre écologique et naturel, et tout notre devoir est aujourd'hui de travailler à créer les îlots de fraîcheur indispensables pour réduire les températures en ville et améliorer la captation de CO2. Et je fais une parenthèse pour vous tous, pour vous dire que notre port de Gros, qui est un port particulièrement apprécié, puisqu'il envoie des marchandises dans le monde entier, va récupérer les, les, comment, les résineux, les sapins, les pains de, des Landes, pour les envoyer euh, dans l'Est, hein, en Allemagne et dans l'Est, afin de récupérer, puisque j'ai appris quelque chose, les résineux prennent feu très vite, mais le cœur des résineux reste tout à fait euh, exploitable. Je vous le dis parce que ça fait quand même plaisir d'avoir un port dont on ne parle pas beaucoup et qui existe. Et si vous voulez aller vous balader, allez-y. La Safiacre est aussi un événement propice aux rencontres et échanges avec les professionnels de l'horticulteur, les artisans, les producteurs locaux et associations diverses. Et vous avez rendez-vous avec de nombreuses animations tout au long de la journée sur le site du Mulatan. Merci, Monseigneur. Alors, mes remerciements donc à l'ensemble des participants qui contribuent à la réussite de cette belle journée, aux services municipaux mobilisés, en particulier le service événementiel, nos services techniques et espaces verts ainsi qu'aux formations musicales qui nous ont accompagnés tout à l'heure et qui nous accompagneront tout au long de cette journée. L'Orchestre d'harmonie du Grand Sénonais, l'Orchestre Jean Neveu, l'association Rallye Trombe Saint-Loup de Courlon. Je voudrais terminer en vous souhaitant une excellente journée et vous dire que toute la ville est à l'unisson, le Grand Sénoné aussi. Donc profitez-en, profitons-en. Oublions les mauvaises nouvelles et tournons-nous vers la nature qui ne nous réserve que des bonnes surprises. Vive la Safia et vive nos jardiniers. Je passe la parole à Jean-Luc Goulard. Merci Madame le maire. En ce jour de la 49e édition sénonaise de la fête de Saint-Fiacre, nous célébrons aujourd'hui ce saint patron des jardiniers venu d'Irlande au 7e siècle, issu d'un noble lignage qui lui promettait une vie détachée des soucis matériels. Venu à Mour, en royaume franc, immigré donc, il a voulu faire d'une certaine façon l'expérience de la décroissance et de la frugalité chère à d'aucuns de nos politiques actuelles, mais en se l'appliquant d'abord à lui-même. C'était alors les beaux jours de la foi chrétienne, l'époque où, de toutes parts, les évêques, prêtres et moines prêchaient déjà par leur vie comme par leur parole. La tradition, je n'emploie pas à dessein le terme de légende, la tradition veut qu'il défrichât un vaste terrain pour y pratiquer la culture des fruits et légumes et plantes médicinales afin de venir en aide aux pauvres et malades, une ONG avant l'heure. Nul doute qu'il a bâti des chaînes pour construire d'abord un ermitage, puis son abbaye. Nul doute qu'il pratiqua donc toujours l'agroforesterie, que l'on redécouvre au XXIe siècle, et nul doute qu'il fit de ses cultures la base de son apostolat chrétien, en somme des jardins partagés. Moins de défricheurs, moins de précurseurs, rien n'est plus actuel que cette démarche de Saint-Fiacre il y a 13 siècles. Bonne fête de Saint-Fiacre à tous. Merci à la municipalité de perpétuer cette tradition. Merci à Monseigneur Giraud et au Père Joël Regnaud de nous ouvrir les portes de la cathédrale, afin de fêter dignement, religieusement, ce Saint protecteur des jardiniers. Merci encore à tous nos bénévoles qui se mobilisent comme chaque année pour perpétuer cette fête patronale. Je vous remercie.